Version courte de multiplier divisé par 10 100 000 ans. Là, euh, j'ai un test avec euh, 10 questions, 5 euh, divisions, 5 multiplications. Je commence donc, comme d'habitude, par repérer le chiffre des unités, écrire tous les chiffres dans l'ordre sans la virgule, 8, 5, 5, 4, 4. Ce chiffre des unités devient celui des dixièmes. Donc, je mets les dixièmes et ensuite, il y a les unités, donc la virgule entre les deux. 123,22, le chiffre des unités, 3. Je dois donc écrire les chiffres dans l'ordre 1, 2, 3, 2, 2. Je divise par 100, donc en dessous du chiffre des unités, je mets le C de centième, puis les dixièmes, puis la virgule. 162, je repère le chiffre des unités. 2, je réécris les chiffres dans l'ordre. Je dois diviser par 1000. Donc, j'écris en dessous du 2, chiffre des millièmes, centièmes, dixième et la virgule comme au-dessus. 0,162. 73,87, chiffre des unités. 3, je réécris les chiffres dans l'ordre 7, 3, 8, 7. Je dois diviser par 10, donc en dessous du 3, je mets les dixièmes, et donc la virgule à côté. 122,91, 2, c'est le chiffre des unités. J'écris les chiffres dans l'ordre. 1, 2, 2, 9, 1. Le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. À côté, dixièmes, puis la virgule. Quand je multiplie par 10... 100 ou 1000, je suis toujours même technique. D'abord, je repère le chiffre des unités. Je mets un point en dessous. 1, 7, 5, 1, 4. Le 7, donc là, devient le chiffre des dizaines. Non. Si j'ai les dizaines en dessous du 7, je vais avoir les unités en dessous du 5 et la virgule à côté. 188,87, 8, le chiffre des unités. J'écris les chiffres 1, 8, 8, 7. Le 8 des unités devient celui des centaines. Donc, j'ai les centaines, ensuite les dizaines, et ensuite les unités. Ah, bah ben là, j'ai rien à rajouter d'autre. 119,37, le chiffre des unités, c'est 9. Je réécris les chiffres dans l'ordre. 1, 1, 9, 3, 7. Et le 9 devient le chiffre des milliers. Milliers, donc 9 milliers, ensuite centaines, ensuite dizaines, ensuite unités, donc là, il faut que je rajoute un 0. Je complète par un 0. 103,21, 3, c'est le chiffre des unités. J'écris mes chiffres dans l'ordre, 1, 0, 3, 2, 1. Je dois multiplier par 10, donc le chiffre des unités 3, devient celui des dizaines. J'écris dizaines, à côté il y a unités, et donc la virgule à côté. 159,06. 9, c'est le chiffre des unités. J'écris les chiffres dans l'ordre. 1, 5, 9, 0, 6. Le 9 devient le chiffre des centaines. Centaines, dizaines, unités. Là non plus, j'ai rien à rajouter.